Hey. J'ai eu envie de, de mettre à profit cette compétence de direction de projet, euh, bah voilà, au profit de, de, de, de causes, de sujets, de projets euh, qui faisaient sens pour moi. Mon initiative, c'est d'être en fait créateur d'écosystèmes alimentaires durables. J'ai décidé de me faire confiance en me laissant croire que j'étais capable d'apporter de, euh, de la valeur, de créer quelque chose en dehors des structures euh, classiques, en me faisant confiance et en me disant que moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque chose à apporter à notre société, à travers euh, mon prisme, à travers mon parcours, à travers ce que je sais faire. Quand je me définis, je, je, je dis souvent que je suis ce trait d'union entre le monde de la ville et le monde de, de l'alimentation. L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation. Ça consiste à mettre en réseau des projets innovants euh, qui vont du micro maraîchage urbain euh, à la cantine de quartier. L'idée, bah, c'est de créer euh, des économies d'échelle ou des liens qui n'existent pas encore entre ces différentes initiatives. Faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité, J'essaie aussi d'apporter mon côté très structuré, très organisé, très rigoureux. Je me suis découvert des qualités que je n'imaginais pas, en fait, et des compétences que je ne m'imaginais pas, et ça c'est très positif sur l'image que j'ai de moi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est des super rencontres. Parce que tout d'un coup, voilà, on prend le temps de rencontrer des personnes, et puis en plus des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc ça, c'est des temps qui, il y a une vraie intensité de vie en fait quand on commence à, à, à aller au bout de son idée, de son projet, de ce qu'on est. Euh, voilà, il y a quelque chose de très de très intense. Quand on se dit, je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter euh, de la valeur à ce qui se passe autour, euh, d'être de, de, un chaînon peut-être euh, euh, manquant dans, cette, euh, dans cet univers. Tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de, de, de, de, de proposer aussi euh, sa, sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière. Voilà. Le sentiment d'être... Euh, D'être à sa place et puis euh, d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Des moments de joie profond où on se dit « mais je suis là et, et ce que je fais, c'est puissant ». Donc ça, c'est aussi des moments qui te, voilà, qui, te, qui te nourrissent. Et puis de la fierté. voilà La fierté d'être allé au bout de mon idée, euh, quoi qu'elle devienne, euh, voilà. Je serais allée au bout de ça et euh, je suis fière de moi pour ça. Mmh. C'est une question de survie à un moment aussi, hein, tu sais. où Tu, tu es trop euh, en inadéquation avec euh, ce que tu es profondément est ce que tu portes profondément. Je ne sais pas si je pourrais en vivre, je ne sais pas si les gens sont... sont... Euh, vont, vont être intéressés à terme par ce que je propose et combien, à quelle valeur ils, ils, ils attribuent à ce, à ce travail-là. Euh, donc je ne sais pas si je pourrais en vivre et si j'en vis, à quel niveau en fait. Ça impose à un moment donné de détricoter de, des schémas euh, personnels parce que jusqu'à maintenant j'ai été habituée à un certain euh, niveau de vie, à un certain niveau de rémunération. Est-ce que ce que je faisais valait ça C'est une bonne question. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, je touchais un. un un certain salaire, je pense qu'il est assez peu probable que je continue à le toucher. Ça veut dire, ça veut dire quoi après en termes de, de, de, de niveau de vie et de confort, non seulement pour moi mais pour, le reste de, pour tout le reste de ma famille Est-ce qu'à un moment donné, quand je vais être sur mon rythme de croisière avec ma structure, eh ben ça ne va pas obliger toute la famille à, voilà, à changer les destinations de vacances, à changer le format de la maison, à changer un certain confort le conseil, en fait, j'ai envie de te dire que c'est. Il est bateau, mais c'est. Il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. J'aime beaucoup ce texte qui a été repris par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture et qui dit qu'en fait, ce qui nous effraie le plus, c'est pas notre part d'ombre, c'est notre lumière. Et qu'en fait, il faut s'autoriser à laisser diffuser cette lumière. Et qu'en qu s'autorisant cela, et ben on, on invite les autres à faire de même. voilà. Et euh, si j'avais un conseil à donner, et ben ce serait de s'autoriser à, à diffuser sa, sa propre lumière et à, et à rayonner sur les autres. Voilà.